Les bitcoins et les crypto-monnaies sont-elles un amusement pour les geeks Les geeks, ce sont ces jeunes gens croyant, comme d'autres croient en Dieu, dans les technologies de l'information et du numérique, ou sont-elles réellement les avant-gardes d'un nouvel Eldorado financier pour les investisseurs et les épargnants Bonjour c'est Pierre Beaumont, dans cette vidéo je vais tenter d'apporter des réponses à la question faut-il investir dans le Bitcoin et le crypto-monnaie La question fondamentale de cette réflexion est la suivante, qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin si question fait partie des, des trois questions que, posées dans le, que, que je vous ai posées dans le sondage que j'ai réalisé il y, a, il, y a, il y a une petite semaine, donc euh, sondage que j'ai envoyé, à l'ensemble des personnes figurant sur mes, sur mes listes, euh, soit euh, sur mes listes de clients, de, de personnes qui euh, se sont abonnées à ma lettre ou de personnes qui euh, m'ont laissé leurs coordonnées, leur, leurs coordonnées pour que je leur envoie les différents PDF que je, que je propose euh, gratuitement. Et euh, les réponses sont, sont intéressantes, euh, en particulier donc euh, à cette question-là, euh, parce que euh, dans leur variété, elles balayent euh, l'ensemble des points de vue qui sont, me semble-t-il, ce que l'on peut avoir comme ça sur le Bitcoin et les, les cryptos en général, quand on n'a pas creusé le sujet. Et euh, donc j'ai repéré quelques, quelques questions que, que j'ai quelques réponses que j'ai recopiées, je vais vous les donner et vous allez voir euh, qu'elles sont, qu sont pertinentes. Et, euh, et que ça, ça cadre véritablement la problématique. sondage et l'anonymat, euh, donc les, les réponses que je vais vous donner émanent de personnes euh, dont j'ignore euh, l'identité, euh, ça n'a strictement aucune importance, puisque évidemment ce qui compte c'est la réponse, c'est pas, pas l'auteur. Euh, je voulais également vous apporter une pression supplémentaire, c'est que parmi les personnes qui ont répondu au sondage euh, il y en a moins de 15% qui déclarent posséder personnellement du Bitcoin, ce qui peut paraître peu. En fait, ça me paraît, moi, beaucoup. C'est très au-dessus de la, de la moyenne nationale de, et même internationale de possession du Bitcoin. J'explique cela par le fait que les personnes qui me suivent, que ce soit sur YouTube ou sur mes, ou sur mes, éditos, ou sur mes éditos qui sont mes clients depuis longtemps, euh, sont ne sont pas représentatifs de l'échantillon moyen de la population. Vous êtes tous des personnes qui se sentaient plus concernées que la moyenne par les questions économiques, financières et patrimoniales. C'est la raison pour laquelle, manifestement, vous avez une détention plus importante de Bitcoin. Euh, cela, cela dit, euh, je pense que les réponses que vous avez apportées à ce sondage, euh, on aurait les mêmes réponses, à peu près dans, le même, dans les mêmes proportions, si euh, l'échantillon des personnes sondées euh, n'était pas biaisé par, on va dire par un, un, un degré d'intérêt de, euh, de, plus élevé que la moyenne, comme c'est votre cas pour les, pour les sujets économiques, euh, mais euh, représenter tout simplement euh, euh, les, la, la, la population euh, telle qu'elle est. Celle-ci me paraît d'emblée très intéressante, en tout cas moi elle m'interpelle particulièrement, et la personne me dit je ne vois pas les cryptos ni comme un actif, en parenthèse, car pas de rendement, ni comme une réserve de valeur, car pas acceptée ni reconnue partout et par tous. « Seules des personnes qui souhaitent s'affranchir du contrôle d'échange, comme en Chine, peuvent éventuellement y trouver un intérêt pour sortir légalement de l'argent du pays sans se faire contrôler. » Alors c'est une réponse qui est euh, extrêmement sensée et juste. Un autre me bon répond simplement, je vous rappelle que la question c'est euh, « quelle est, quelle est la source de la valeur de Bitcoin ?» Il y en a un qui, en a un qui me répond « Un ou une, puisque évidemment je ne sais pas, euh, la confiance. » Une autre personne me dit « j'ai l'impression que c'est une arnaque ». Alors, ce thème de, de l'arnaque, ça revient plusieurs fois dans, euh, dans les réponses de ceux qui ont, qui ont bien voulu répondre au sondage. Euh, ensuite, euh, quelqu'un me dit euh, « c'est un système de monnaie privée qui sert aux spéculateurs ». Donc ça aussi, c'est une réponse euh, bien, euh, qui est simplement euh, la preuve d'une observation de ce que l'on peut connaître. Et puis, un autre me dit, et bon, c'est la dernière que j'ai sélectionnée, bon, il y, y, y en avait d'autres, mais on peut plus ou moins les rattacher à, à ces quatre, qui me dit, selon moi, sa valeur réside dans son potentiel de remplacement de la monnaie actuelle. Actuellement, certaines cryptos valent déjà beaucoup et l'on peut faire des profits dès maintenant si on s'y intéresse de près et si on a le temps. Voilà, alors essayez autant que, autant que faire se peut de, de vous garder en mémoire ces cas de réponse. Euh, euh, elles sont vraiment représentatives de la problématique du Bitcoin aujourd'hui et de la façon dont le public euh, le regarde. Alors je vais rebondir sur la dernière réponse. A savoir la, la réponse qui consiste à dire la valeur du, du Bitcoin, euh, c'est parce que potentiellement il peut devenir une monnaie, euh, une monnaie donc euh, d'un usage général qui serait l'équivalent ou le concurrent ou éventuellement le, le remplaçant des monnaies qu'on appelle les monnaies souveraines, donc qui sont les grandes monnaies nationales connues, euh, nationales ou internationales, hein, comme l'euro, le, le, le dollar, le yen, le yuan, la livre sterling, le dollar canadien, enfin bon bref, je vous laisse compléter la liste de toutes, de toutes ces monnaies. Euh, alors, pour que le, le, enfin pardon, le bitcoin et les cryptos en général soient des monnaies, euh, il faut se, se poser rapidement la question de qu'est-ce qu qui fait que quelque chose est une monnaie euh, Alors, quelque chose est une monnaie, euh, ça c'est un, un débat enfin, qui, est, qui a été tranché d'ailleurs depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est apparu dans le débat économique plutôt philosophique euh, chez les Grecs. Chez les Grecs de l'Antiquité, euh, voilà. Donc, je crois qu'Aristote s'est posé la question, d'autres aussi. Euh, donc, le sujet de cette vidéo, c'est pas évidemment de vous donner les, les différentes solutions qui ont été proposées par par ces gens-là et puis par ceux qui ont réfléchi après. Euh, c'est plutôt de vous donner euh, ce qui me paraît être aujourd'hui une évidence. Euh, ce qui fait que quelque chose est une monnaie, c'est que cette chose a un pouvoir d'achat. Alors, à partir de là, euh, qu'est-ce qui fait que cette chose, mais qu'on va appeler monnaie tout simplement, euh, on ne va pas chinoiser, euh, a un pouvoir d'achat Eh bien, il n'y a que deux sources au, au pouvoir d'achat de, de quelque chose qui servirait donc à, à réaliser des échanges. Hein. C'est la loi, c'est-à-dire que la monnaie en question a cours légal, c'est-à-dire qu'un jour dans tel pays, dont la monnaie eh ben, s'appelle euh, le franc, euh, qui n'existe pas, mais qui n'existe plus, mais c'est donc jamais, elle pourra peut-être revenir à, rapidement, euh, eh bien, euh, les autorités publiques ont dit que le franc permettait d'acheter tous les biens et services qui sont présents sur le territoire français, donc qui sont produits en France ou qui sont importés en France, et... Euh, donc ça va plus loin. Euh, cette chose qui, qui s'appelait le franc avait un pouvoir d'achat qui était reconnu à l'extérieur. Alors ce pouvoir d'achat, était reconnu à l'extérieur, bien évidemment, parce que, à la base, il était reconnu à l'intérieur, et il était reconnu à l'intérieur parce, euh, parce que la loi lui avait donné son pouvoir d'achat, c'est ce qu'on appelle le cours légal. Voilà. Euh, maintenant, il y a une autre source possible de, du pouvoir d'achat de quelque chose qui serait, qu'on appellera, monnaie, c'est que cette chose a par nature, euh, depuis euh, très très longtemps, en général, dans l'esprit des hommes et des hommes de tout pays, et des femmes bien sûr, euh, a par nature une valeur. Alors à quoi pense-t-on eh On pense évidemment tout de suite aux, aux, monnaies, aux monnaies en métaux précieux, Alors, à l'or, à l'argent... Euh, ce sont de facto des monnaies. Alors, ce sont des monnaies parce qu'elles ont une valeur. Euh, tout le monde considère que l'or a une valeur. Hein. Compte tenu de d'autres qualités que présente, que présente l'or, eh bien, il réunit l'ensemble des critères qui font une monnaie. Ça, c'est juste une parenthèse pour élargir un petit peu les, les, dirait, les considérations sur les critères qui font que quelque chose est une monnaie. Mais à mon sens, le critère fondamental, c'est un pouvoir d'achat qui est reconnu. Alors, quand on a dit ça, la conclusion s'impose elle-même en hein, ce qui concerne le bitcoin et les crypto-monnaies, ce ne sont pas des monnaies, puisque aucune d'elles n'a cours légal, et ce n'est pas, pas, de, pas demain la veille. et bien, euh, les digues me pardonneront si je mets le doigt sur ce qui fait mal, à savoir que très peu de gens considèrent que le bitcoin est un moyen de paiement, euh, et la preuve, c'est que la plupart des commerçants n'acceptent pas le bitcoin, et que si aujourd'hui, euh, vous me proposez de payer les, mes, mes, mes prestations de, de coaching patrimonial, les fameux 67 euros que je vous demande quand vous me posez des questions précises et que ben, je vais consacrer le temps nécessaire à préparer des réponses et, et, et ensuite à vous les donner par, par téléphone. Si vous vous posez de me payer en bitcoin, je ne serai pas d'accord. Alors, je sais bien que si vous me payez en bitcoin, euh, vu la volatilité formidable du, du bitcoin, peut-être que 15 jours après, les 67, les 67 euros en, va, en vaudront 100, mais peut-être aussi qu'ils n'en vendront plus que 40, ce qui commencerait quand même à être, à être désagréable. Ce qui me permet au passage de vous donner un autre élément pour lequel le bitcoin n'est pas une monnaie, c'est sa volatilité, puisque parmi les éléments essentiels de la monnaie, et c'est pour ça que je vous parlais de l'or tout à l'heure, c'est une fonction de réserve de valeur, l'or est une réserve de valeur, c'est-à-dire que l'or évolue, évidemment, mais d'une manière qui est très lente, comme d'ailleurs toutes les comme les grandes monnaies. Euh, on sait très bien que l'euro n'a pas une valeur constante, mais l'évolution de l'euro est très lente, l'évolution du dollar est également très lente. Euh, toujours est-il que la, une des caractéristiques des monnaies, c'est la stabilité à court terme et à moyen terme. Donc pour le bitcoin et le crypto-monnaie, on est très loin du compte. Ce ne sont donc pas des monnaies. Alors qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, quelle autre possibilité euh, expliquerait que le Bitcoin est ou n'est pas une valeur, ainsi que ça serait un placement. Euh, C'est que le placement ou, ou, ou, ou un, actif, euh, un actif présentant les caractéristiques d'un placement. Alors le Bitcoin a deux, deux caractéristiques euh, essentielles. La première, du, du point de vue de sa valeur, hein, de, de, de la valeur négociée sur les marchés, puisqu'il se négocie sur, sur les marchés, c'est la, la volatilité de son cours, c'est-à-dire la capacité de son cours à évoluer dans de grandes proportions sur des laps de temps réduits. Et chacun sait que depuis que le bitcoin existe, ça fait, ça fait à peu près 11 ans, il est sorti en 2009, euh, bon, pendant pas mal de temps, il était à des niveaux très faibles. Qui correspondait quand même à une augmentation forte, puisqu'il a démarré à zéro. Euh, et puis tout d'un coup, il a monté fortement. Euh, je ne sais pas, il a atteint les 10 il, il 000 dollars. Puis après, il a, il a rebaissé de 60 ou 70%. Il est retombé à 300 dollars. Et puis il est remonté, etc. Bon. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut 9 300 dollars. Euh, il y a quelques temps, quand je dis quelques temps, parce que je ne me rappelle plus si c'est quelques mois ou quelques années, je crois que c'est plutôt quelques petites années, il avait dépassé les, les, 10, les 10 000 dollars. Donc il, il est en train de, de remonter. Euh, mais les mêmes raisons qui ont fait que à depuis qu'il existe, à d'autres périodes, il a connu des chutes, ces raisons peuvent se reproduire pour que de nouveau, il connaisse, il, il connaisse une des chutes et c'est assez difficile, bien sûr, à maîtriser, à anticiper. ce que Donc, clairement, le Bitcoin n'est pas un placement. Trop aléatoire. D'autre part... Ce qu'on attend d'un placement, également, c'est la sécurité. Alors, quand je parle de la sécurité, je ne veux pas dire que le placement ne doit, ne doit pas risquer de perdre d'argent. Tous les placements, euh, à part le livret A et encore, euh, si on pousse les, les choses à l'extrême, il, il en perdra aussi, euh, mais tous les, tous les placements peuvent perdre de l'argent. Euh, et normalement, ceux qui se placent sur tel ou tel produit doivent être conscients que même lorsque le produit se veut sécuritaire, et, et objectivement sécuritaire, la sécurité n'est pas totale, il peut perdre de l'argent. Mais dans le cas du bitcoin, c'est une autre insécurité dont je parle. Euh, c'est simplement que on peut se faire voler ces bitcoins. Si vous mettez votre argent sur un livrage, jusqu'à présent, personne ne va vous, ne va vous, vous le voler. Euh, si vous mettez votre argent dans une assurance vie, jusqu'à présent, personne ne vous l'a voler ça pourrait dégrader <rire> si les choses continuent comme elles sont, je vous renvoie vers les... notamment la vidéo que j'ai fait sur, sur l'assurance-vie, euh, qui disait, je crois, fonds euros, on arrête tout. Mais euh, ça, euh, ce sont ce sont des choses qui seraient extra, extraordinaires, quoique possible. Mais dans le cas du Bitcoin, du Bitcoin, ça s'est déjà produit. Euh, il y a du escroquerie. C'est-à-dire, quand, quand on possède des Bitcoins, ces Bitcoins, on, on les on les on les acquiert, on les stocke par l'intermédiaire de ce que enfin, j'appelle des plateformes, donc enfin, qui sont des des applications euh, euh, compliquées et, et théoriquement hautement sécurisées, euh, mais il s'est déjà produit que des, des pirates euh, aillent hacker telle ou telle plateforme et puis pfft, euh, ramassent les bitcoins de, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient dedans. Bon. Et puis il arrivé s'est arrivé puisque un bitcoin, ça n'a pas d'existence physique. Un bitcoin, clairement, c'est un, un code. Hein, c'est un code qui est obtenu par le, le travail des blockchains. Euh, bon, on ne pas dans les détails techniques, c'est pas si compliqué que ça comprend dans, dans, dans le principe, mais euh, la question de conservation d'un de code, c'est la, la question des supports. Alors on connaît tous, les histoires de, de tous, enfin en tout cas si vous connaissez pas, ben maintenant vous la connaîtrez, euh, les histoires de ces de ces gens, qui, euh, de ces précurseurs dans l'achat des bitcoins qui avaient les, les codes sur des, des clés USB et, ou sur leur ordinateur. Et puis euh, ben, un jour, ils ont perdu l'ordinateur parce qu'il était vieux, ils ont foutu la poubelle ou la clé USB, ils l'ont paumé. Et puis, euh, fortuitement, euh, ils avaient oublié qu'ils avaient, qu avaient acheté... Euh, quelques dizaines ou centaines de bitcoins, et, fortunément ils apprennent que le bitcoin est passé à, à 10 000 dollars, euh, et donc, euh, leur truc valait quelques millions, euh, et manque euh, voilà, c'est perdu. Euh, donc, c'est pas encore tout à fait au point. Euh, alors, je sais que les, les, les défenseurs, les dicks, les, les défenseurs des bitcoins, vont dire, oui, oui, mais attention, attention, là, le, la production de bitcoin de bitcoin est parfaitement sécurisée, c'est impossible de faire des, de faire des faux bitcoins, et, personnellement, tel que j'ai compris, le système de la blockchain, en effet, je, je ne vois pas comment on pourrait arriver à faire des faux, bitco faux Bitcoin. Au niveau de la production, le truc est d'une sécurité, à mon avis, inégalée dans quelques domaines que ce soit jusqu'à présent. Par contre, la vulnérabilité, c'est au niveau de la du, du stockage et de la transaction. Cette chaîne-là, euh, la, la solidité de l'ensemble, c'est la solidité du maillon le plus faible. Autrement dit, c'est la solidité du maillon de stockage qui est clairement très très inférieur à la solidité du maillon production. Donc aujourd'hui, le bitcoin n'est pas quelque chose qui est totalement sécurisé. bitcoin n'est pas un placement. Alors ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas un placement, pourtant aujourd'hui ça vaut 9300 euros. Et comment, comment ça se fait-il Alors, la raison, eh bien, c ce, elle a été écrite, je, je vous relis ce que, ce que m'a répondu cette personne. Selon moi, sa valeur réside dans son potentiel de remplacement de la monnaie actuelle. Voilà. Autrement dit... La... Enfin, autrement dit, je... Je... en fait, il faut reformuler ce que ce qu'a dit cette personne. Parce que ce qu'elle a dit, c'est son avis en ce qui concerne le remplacement de la monnaie par le bitcoin. Et son avis, c'est le même avis que tous ceux qui pensent et qu'effectivement, c'est là qu'est la valeur du bitcoin. Mais ce qu'il qu appelle le potentiel de remplacement de la monnaie actuelle comme tous ceux qui, qui pensent qu'effectivement la valorisation du bitcoin repose sur cette hypothèse-là. Euh, ce n'est pas un potentiel, c'est une analyse, c'est complètement différent. Autrement dit, c'est leur avis. Ils pensent que compte tenu de la façon dont fonctionne le Bitcoin, c'est-à-dire production limitée, euh, impossible à euh, impossible de faire des faux-Bitcoins, donc de multiplier comme ça la masse et donc du coup de faire perdre de la faire perdre de la valeur euh, système euh, le, le, le système donc qui échappe complètement aux autorités monétaires il y a du bon et du mauvais même que l'échappe complètement aux autorités monétaires eh tout ça donne à penser qu'on a là les éléments pour bâtir une monnaie future du moins c'est ce que pensent certains mais ce n'est qu'une analyse le potentiel quand on parle d'un potentiel au moment physique c'est pas une idée qu'on se fait le potentiel c'est une réalité quand en électricité on parle de différence de potentiel c'est une réalité. Là on est dans le cadre de conjecture. et tant que les, la façon dont les choses se passent fait que cette conjecture dure, effectivement le bitcoin aura une valeur. La question qu'il faut se poser c'est qu'adviendra-t-il de cette valeur le jour où cette conjecture cessera d'être répandue dans l'esprit de ceux qui achètent du bitcoin Bien, la réponse, c'est que en fonction de la réalité qui se définira sur ce que sera le rôle du Bitcoin dans le paysage nouveau qui surviendra, la valeur du Bitcoin, elle sera soit diminuée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, soit très diminuée, soit nulle. Euh, donc, le problème est là en ce qui concerne la décision d'investir dans les Bitcoins. Donc en d'autres termes, et pour conclure cette démonstration, le bitcoin est clairement aujourd'hui un actif spéculatif, spéculation à court terme parce que eh bien, quand on suit l'historique du bitcoin depuis 10 ans, on voit bien que ça fait comme ça, euh, indépendamment de ce que sera la valeur du bitcoin dans, dans, le, dans le long terme. Donc euh, les, les gens qui étudient euh, les, les, les courbes, les graphes, etc. vont faire la spéculation sur, sur le Bitcoin comme ils font la spéculation sur, euh, sur LVMH ou sur, euh, euh, ou sur Apple. Euh, et puis c'est aussi une spéculation... Sur le long terme, parce qu'aujourd'hui on peut très bien acheter du bitcoin euh, sans jouer les spéculations de court terme, en se le mettant de côté, en le gardant, en espérant que personne ne va nous piquer sur la plateforme qui, qui le stock euh, dans notre wallet, hein, les, les portefeuilles à bitcoin, euh, en espérant que dans quelques années, euh, le bitcoin qu'on a payé 9 000 euros aujourd'hui, eh il en vaudra 1 million, ce qui est possible. Euh, on va dire ce qui est possible. Ce qui n'est pas probable, mais euh, dans, avec une démonstration simplifiée sur euh, ce que ça la valorisation du bitcoin s'il si venait à remplacer la totalité des, des monnaies euh, existantes, on dépasserait même le million. On serait, on serait à, à peu près à 4 millions euh, d'euros pour un bitcoin. Bien évidemment, quand on voit ce, ce niveau de valorisation euh, soi-disant potentiel, on comprend que quelque part, il euh, y a quelques failles dans le raisonnement qui mènent à ce type d'estimation. Alors, essayons de, de, de deviner, d'anticiper ce que peut être l'avenir du bitcoin et des crypto-monnaies. Et surtout, essayons d'anticiper la possibilité que le bitcoin devienne véritablement une monnaie et que les autres cryptos aussi. D'ailleurs, en parenthèse, on voit bien que si l'ensemble des crypto-monnaies devenaient des, des monnaies de, de plein exercice, euh, ça viendrait fortement euh, limiter leur potentiel de valorisation à chacune, puisque il n'y aurait pas une monnaie euh, qui remplacerait toutes les autres, il y aurait tout un tas d'autres monnaies. Alors, probablement, euh, ça laisserait une forte marge de hausse pour les valeurs actuelles de ces monnaies, mais on n'arriverait pas aux chiffres, à des chiffres aussi faramineux que le que million d'euros unité de, de ces, de ces monnaies-là. Ça serait néanmoins considérable. Alors on peut avoir une idée de ce qui peut arriver au bitcoin dans sa marche vers la, la transformation en une vers la métamorphose en une, en une vraie monnaie, euh, si on se rappelle quelque chose qui est récent, qui est euh, le projet Libra de Facebook. Euh, alors, ce projet, c'était pas une crypto-monnaie comme, euh, comme le Bitcoin. C'était plutôt, enfin, si j'ai bien compris ce qui était Libra, j'avoue que ça m'a pas passionné. Ce qui m'a plutôt passionné, moi, c'est les, les réactions de l'environnement, euh, qu'on va voir tout de suite. Euh, c'était plutôt ce qu'on appelle une stablecoin, qui personnellement me paraît quelque chose déjà de très supérieur au, au pur crypto. Stablecoin, c'est-à-dire, en fait, c'est une monnaie cryptée, euh, donc à production euh, contrôlée et limitée par... Euh, de, par un programme, euh, mais euh, dont la stabilité, d'où le terme de stable, est garantie par euh, un panier de monnaies euh, qui, dans le cas du, du Libra, aurait été composé des 5 des, ou 6 grandes devises qui existent. Alors, ça aurait été une expérience, enfin, là on partait vers une expérience qui est absolument euh, en grandeur réelle puisque vous savez que l'audience de Facebook, c'est plus de 2 milliards de personnes dans le monde, et à partir du moment où Facebook aurait pu recréer cette, cette monnaie, euh, qui immédiatement aurait servi dans le cadre de, des utilisateurs de, de la plateforme Facebook, évidemment, et qui à partir de là serait certainement très rapidement diffusée à l'ensemble des activités économiques, euh, eh bien, on avait euh, une base de 2 milliards d'utilisateurs, euh, donc c'est autre chose que le Bitcoin. Que s'est-il passé Eh bien très rapidement, mais c'était rapide, j'ai pu l'aider l'antenne, c'était de l'ordre peut-être de quelques petites semaines hein, à l'époque, les autorités am américaines ont fait savoir que ça ne pesait pas trop, je crois même que Trump est monté au créneau, et finalement, je n'ai pas suivi de près le, le détail de l'histoire, mais le fin, le fin mot c'est que Nietzsche et euh, les, américains, les dirigeants américains ne sont pas d'accord pour que le Libra voit le jour. Alors... Au même moment, euh, les, les Européens, les, les autorités économiques euh, de l'Union Européenne euh, se sont émues de la chose et le, le ministre français de l'économie et des finances, euh, Bruno Le Maire, avait fait une déclaration, que vous avez peut-être en tête, qui expliquait qu'il était hors de question que, que le Libra est court, puisse avoir cours dans l'Union Européenne et que bien évidemment la monnaie devait rester souveraine. Alors là c'est quelque chose qui est euh, inentendable pour les geeks, euh, c'est à la fois un crime de bêtise, euh, de conformisme, et puis quelque part d'esprit de, complètement arriéré, d'esprit de, rétrograde. Mais c'est comme ça. Plus récemment, le patron de la Banque de France, bon, il, faut, il faut savoir que la Banque de France, donc, qui est une des grandes banques centrales de l'Union Européenne, euh, n'a pas un rôle qui a été diminué par la création de, de l'Union Européenne. En fait, euh, bon, je ne parle pas dans les détails sur le, le système des banques centrales européennes, qui s'appelle le, SB, le SBCE, mais les, les banques centrales nationales euh, continuent à jouer un, un rôle extrêmement important. Et euh, donc, M. Will Gallo, qui est le, le patron de la Banque Centrale Européenne, a expliqué que les banques centrales euh, réfléchissaient à la création d'une crypto-monnaie souveraine, donc officielle, donc autrement dit, un, un crypto-euro. Euh, pour nous, j'ai entendu quelques mois avant que chez les Russes, on pensait évidemment faire un crypto-rouble. D'ailleurs, le crypto-rouble, lui, lui, serait basé sur l'or, donc ça serait un stable icon mais basé sur l'or. Euh, donc, on voit que là, on est en train de, de mettre en, en, en, en, en branle, en chantier, des choses devant lesquelles... Euh, le, le Bitcoin et toutes les monnaies privées analogues euh, ne pèsent pas lourd. Euh, et également, euh, M. Viro, M. Viro de Gallo, si besoin en été, a précisé que euh, d'abord il ne parle pas de crypto-monnaie, il parle de crypto actifs ce qui est juste, puisque le, clairement, le, les crypto, ce qu'on appelle les crypto-monnaies aujourd'hui, ne sont pas des monnaies, hein, confirme ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Euh, et que dans le cas d'une monnaie, euh, les, les monnaies privées c'était absolument inconcevable, et que la monnaie ne pouvait être que souveraine. Euh, par conséquent, euh, la possibilité que des crypto-monnaies puissent un jour remplacer euh, les monnaies officielles, c'est simplement un rêve. Et il faut aussi faire le, le lien avec une autre chose dont on parle, mais qui est de plus en plus d'actualité, c'est le projet, ou le projet qu'on prête aux banques centrales, de supprimer le cash. Alors, vous savez que le cash n'existe plus dans un pays comme la Suède. Dans les autres pays de l'Union Européenne, notamment en France, la France régulièrement, les diverses autorités envoient des ballons d'essai, en expliquant que, bon, ben, on, déjà, on ne on, on va plus imprimer les, les gros billets, de les, gros, les grosses coupures en euros, euh, que à partir de tel montant, je crois maintenant, on est à 1000 euros, on ne peut plus payer en liquide, enfin, et puis et puis on resserre, et puis on, on met une taxation euh, sur les retraits de, de monnaie aux distributeurs. Euh, la raison, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de, de mes vidéos, et que euh, dans un régime de taux négatif, euh, si on laisse les, les, acteurs, les acteurs économiques, donc notamment les particuliers, euh, libres de, de retirer leur argent de leur compte quand on décidera de prendre l'argent sur les comptes, ça sera difficile de prendre l'argent sur les comptes, alors le mieux c'est qu'ils ne puissent pas les retirer. Et à partir du moment où le liquide n'existe plus, eh bien l'argent restera sur les comptes. On ne peut pas faire autrement. Euh, et euh, bien sûr, quand on a cette stratégie, quand on est un État une, qui a cette stratégie, on ne va pas tolérer qu'il existe des monnaies parallèles <rire> qui permettent aux gens euh, ben, de, de de sortir de leur argent de, de la nas et, euh, et qui empêchent donc de pouvoir piller euh, piller les, les particuliers pour vous le savez pour boucher les pour boucher les, les, les, les déficits. Et... Donc l'idée de, de voir un jour le bitcoin supplanter les monnaies nationales, euh, ben, le mieux, c'est de ne plus y penser. Et à partir de là, évidemment, c'est de ne pas acheter du bitcoin pour le long terme. Alors naturellement, comme toujours, je mets la réserve, je peux me tromper dans mon analyse. Toujours est-il que moi, je, si, si je me mettais à acheter du bitcoin, ce que je n'ai pas fait pour l'instant, ça serait dans un but purement spéculatif, pour m'amuser, avec peu d'argent, et pour essayer, sur une courte durée, euh, de gagner de l'argent avec ça. Bon, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt, mais certains, certains le voient, euh, c'est leur affaire. Toujours est-il qu'ils doivent rester euh, conscients du fait qu'après les déclarations des autorités américaines, celles des autorités européennes, euh, avec euh, Villeroy de Gallo qui enfonce encore le clou, euh, est-ce compter que... Les crypto-monnaies seront un jour des monnaies de 20 monnaies de substitution par rapport aux monnaies souveraines, euh, c'est être dans le déni.